M'a dit, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un certain forum, euh, comment on va dire, des dévots, voilà, qui a lieu en Suisse à partir de cette semaine, justement. Voilà, donc il euh, y a énormément de représentants des pays, des, euh, des, des hommes politiques, euh, des économistes, des scientifiques. Euh, voilà, des, des gens connus qui ont envie de décider un petit peu de l'avenir du monde, en gros. Hein. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont prévu. Hein. On connaît leur slogan, n'est-ce pas On sait ce qu'ils veulent faire. Euh, bon, Ils veulent tout casser, reconstruire à leur façon, selon leur idéologie. Je suis en train de, de mettre mes jeux en ordre pendant que je vous parle. Je sais qu'il y a médiumnité Angélique qui a fait un tirage sur le sujet, ainsi que Divine Essence, Donc, j'irai regarder un petit peu après ce qu'elles ont trouvé. Je ne voudrais pas me laisser influencer. Donc, je vais faire, euh, moi aussi, un tirage de mon côté. Et puis, comme ça, bah, vous aurez des pistes. Hein. Il y a peut-être encore d'autres personnes qui ont fait un tirage sur le sujet. Que je m'excuse, je, je, je n'ai pas été regarder tout le monde. Donc, s'il y en a d'autres, je vous encourage aussi, évidemment, à aller regarder un petit peu ce que d'autres personnes ont vu à ce sujet. Et à nous tous et à nous toutes, on devrait avoir une petite idée, petite idée, pardon, de ce qui nous prépare. Bon, bah, on y va. Alors, le fameux forum. Donc, je vais prendre, évidemment, l'incontournable Divine Actu. Donc, j'ai pas pris tout, tout, tout, parce qu'il y a des pays, ça ne m'intéresse pas. J'ai laissé les, les, les pays les plus importants. Voilà, pour bien me concentrer. On va voir, hein. Il y a 270 cartes. Moi, j'arrive à les mélanger. <rire> Comme j'ai des grandes mains, n'est-ce pas C'est un avantage. Ah, attendez, je fais de la place. Après, j'irai recouvrir avec mes cartes postales que vous connaissez, le Dixit que vous connaissez. Peut-être l'oracle d'Amandine, je ne sais pas. On va voir. Voilà. Ok. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. On va regarder. Couper, trancher. Ah, intéressant. Bah Déjà, tu, vous voyez que... Ils veulent couper ou trancher certaines choses. Bon. Il se peut que j'ai des cartes comme ça qui tombent. Hein. Donc, on va les prendre parce que c'est souvent des messages. Alors, le forum euh, des dévots. Les dévots à Satan. <rire> ouais, j'aime bien. Il faut, faut faire preuve d'humour. Hein. De toute façon, les gens qui n'ont pas d'humour, c'est des gens qui n'ont pas d'intelligence. Voilà, c'est dit. L'humour, c'est une preuve d'intelligence. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, illusion, mensonge. Bon, ça, c'est eux, hein. Ils sont dans les illusions, euh, leur idéologie et puis dans leurs mensonges. OK. Ouais, je suis bien sur le sujet. Alors, euh, le forum des dévots, des faux dévots. Qu'est-ce qu'on connaît leur maître hein. OK. Bon, alors, c'est en Suisse. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils vont euh, déjà euh, décider ou de quoi ils vont parler Alors, je crois que le sujet, c'est la fragmentation euh, de l'Europe, il me semble, tout comme ça, ou du monde. Ah, qui est la faute, hein. Alors, de quoi ils vont parler ?« Zombies » et « Musée Art Culture ».« déshumanisé. OK. Donc là, il y a des choses par rapport à la culture qu'ils veulent déshumaniser. Hein, je, je mets les choses en perspective. Les cultu La culture, la vraie culture, hein, pas la cancel culture, ben justement, je viens de le dire. Voilà. Ben, ils veulent faire, faire de la cancel culture. La cancel culture, c'est justement, on n'apprend plus à l'école aux enfants, par exemple, euh, ben, par exemple en France. Euh, Molière, Victor Hugo, enfin que sais-je, voyez toutes les toutes les traditions, tout tout, tout ce qui fait la culture française. Enfin, je parle de la France parce que évidemment la France c'est mon pays, donc mais ça vaut pour euh, tous les pays d'Europe évidemment où là ils veulent détruire la culture. Pourquoi Parce que la culture est en relation avec les êtres humains. Hein, la culture c'est ce qu'on transmet. C'est les valeurs, c'est les racines d'un peuple, c'est aussi tout ce qui est intellectuel. C'est En France, c'est ce qui vient ben, de d'aussi de, de, loin que l'on peut remonter, enfin que sais-je quoi. C'est la culture française, hein. c'est la littérature, c'est l'art, etc. C'est l'architecture, enfin bref. Et ça, ils veulent enlever tout ça, déshumaniser tout ça. On a des choses intéressantes. Donc, détruire la culture. Ça commence dans les écoles. Je vous dis, ça commence dans les écoles. Ça commence aussi avec le refus de la lecture, le refus de la réflexion. Et quand je vois ce que les gosses, ils étudient, là, vous savez que j'en occupe, hein, des enfants. C'est quand même très basique. Hein. C'est quand même très, très basique. Il n'y a plus de réflexion, quoi. Tout est mâché, euh, pré-expliqué. Pré enfin, bref. Et donc, euh, c'est un tout. Bon. Donc, il y a des trucs intéressants par rapport à la culture. OK. voilà, enfin, plutôt l'absence de culture. Bien. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres pistes Alors, les dévots. Qu'est-ce qu'ils vont faire ou De quoi ils vont parler Quelles décisions ils vont prendre Quelles vont être leurs prochaines euh, stratégies Voilà. Donc, j'ai mis quatre cartes. Alors Je vais faire, tiens, je vais faire les 5 parce que ça va faire euh, euh, les, les lettres de ce fameux forum. Comme ça, voilà. Ok, alors je pousse un peu mes cartes. On va regarder. Allez, on y va. Un brun. Bon, Donc, je peux pisser. En tout cas, il y en a un qui est brun là-bas. L'alimentation. Ah, il va y avoir des questions d'alimentation. Je vais rapprocher un peu. Des questions de nourriture. Ok. Des questions de pollution. Donc ça, il va en être justement question. Des questions de sport. Ouais. Et des questions de communication. J'ai l'oiseau bleu, mais euh, c'est euh, bon c'est peut-être pas lui, d'ailleurs, ou peut-être que si, d'ailleurs. hein Ça peut être aussi d'ailleurs Elon, là hein, pourquoi pas. Bah oui, c'est quand même une épine dans leur pièce ça, hein, puisque l'oiseau bleu, il a tendance à faire euh, cuit-cuit. C'est-à-dire à nous apporter plein de petites nouvelles. D'ailleurs, vous avez vu, on <coughs> c'est comme si, en fait, il chuchotait un petit peu, là. Ça, ça peut les embêter, hein. Parce que comme euh, ils sont plutôt pour euh, les mensonges, on l'avait vu tout à l'heure, les mensonges s'étaient tombés. Les vérités ne sont pas pour. Donc, il y a peut-être une action qui pourrait être intentée contre justement euh, ce média-là. Et euh, ça peut être vraiment être Elon. Hein. Je sais que j'ai une carte pour Elon. On va voir si elle sort. Ou pas, on va voir. En tout cas, alors, il y a les questions d'alimentation, de pollution, de sport. Bon. Qu'est-ce que je vais nous prendre comme petite carte Allez, on va recouvrir quand même un peu. Je pense que je, je peux recourir hein, au moins deux fois, c'est bon. Mais les questions d'alimentation et de pollution, je trouve ça intéressant. Ça, ça peut être vraiment, vraiment dans les, euh, les pistes. Par rapport à ce qu'ils veulent faire. Hein, parce que l'alimentation va jouer un grand rôle. Alors là, ah ouais. Confiner un grand brin. Ouais. Donc là, empêche de parler. Et là.. Les enfants. Ouais. Bon, bah là, il y a des... Moi, je remettrais bien ces quatre, quatre, quatre cartes-là en perspective. Euh, il y a empêcher un brin de s'exprimer via, par exemple... Je crois que je vais les mettre à côté, d'ailleurs. Via, par exemple, euh, Tweet, Tweet. Qui peut d'ailleurs faire remonter des choses par rapport aux enfants. Oui. Attendez, je vais remettre les cartes comme les étaient Donc... En quelque sorte, ce que j'essaie de vous dire, c'est réprimer la liberté d'expression de celui-ci. Hein, le confiné, c'est le, le bridé, vous voyez. D'ailleurs, on l'empêche de parler. Il y a le masque, mais pour moi, c'est interdire la liberté d'expression. Parce que celui-ci, il fait quand même beaucoup de mal. Hein bah oui, il dit des trucs qu'il ne faut pas. Donc, c'est clair. Et puis, il y a les, enfants, les questions d'enfants. Alors, euh, du coup, j'avais mes carte comme ça, moi. Alors, après, il y a le diable par rapport à la... C'est marrant, il ressort tout. ça fait Déjà deux fois que je le sors, celui-là. Oui, je vous ai fait un autre tirage. Et vous allez voir, il était déjà dedans. Alimentation. Alors, diable, rituel, mage noire. C'est ce qui est marqué. Hein. Donc là, euh, des mauvaises choses par rapport à notre alimentation. OK. Qu'est-ce qu'on a ici L'eau. Alors ça, c'est curieux. Vous savez, je vous avais dit qu'on aurait des problèmes d'eau. Hein. C'est pour ça que je vous avais d'ailleurs conseillé le générateur d'eau. Euh, bon, on va pas revenir là-dessus, hein. il y a une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. Euh, pour ceux qui n'ont pas le budget, parce que ça coûte quand même 2 euh, 970 euros, il y a d'autres vidéos euh, que... Est-ce que je voulais poster d'ailleurs Ah, euh, non, je crois que j'ai oublié de vous la poster. Ah ben bah, tiens, ça me rappelle qu'il faut que je vous poste une vidéo sur l'eau. Oui, vous voyez, <rire> c'est bien que j'en parle. « J'ai trouvé un livre qui peut donner aussi des solutions pour filtrer l'eau. » Alors, le, le budget est beaucoup plus abordable puisque le livre coûte 26 euros. Donc, ça, je vais vous le poster rapido presto, illico presto, dans la communauté. En tout cas, gardez en tête pollution et eau. Ces deux-là, elles vont pas mal ensemble. Hein. Enfin, vont pas mal ensemble. C'est une catastrophe, la pollution de l'eau. Mais n'oubliez pas que là, j'essaie de. Comment dirais-je D'extirper les secrets de ces faux dévots. OK Sur le sport, qu'est-ce qu'on a Des difficultés par rapport au sport. Ah bon pourquoi Je ne sais pas ce que ça va faire, là, le sport. aucune idée. Oui, je sais bien qu'au niveau du sport, il euh, y a pas mal de, de choses qui, euh, qui arrivent en ce moment. Il hein, y a beaucoup de sportifs qui ont des problèmes de santé. Peut-être que ça les embête, d'ailleurs, parce que euh, les gens commencent à se poser des questions. Je ne sais pas. On va voir. Alors, est-ce que j'en ai encore une Attendez, on va reprendre le jeu. Éventuellement, peut-être... Hein. Alors, je vous mettrai une là-dessus. Parce que pour moi, les, les cadres vont vraiment ensemble. Hein. C'est empêcher le brin, là, avec Tweet Tweet. Vous voyez, empêcher de parler. Et notamment, c'est curieux parce qu'il euh, y a des questions d'enfants. J'ai l'impression qu'ils ont très peur qu'ils mettent à jour certaines choses par rapport aux enfants. Là, je trouve que les questions d'eau, d'alimentation et de, et de pollution, elles sont pas mal. Parce que c'est vrai que c'est les prochaines préoccupations, on le sait bien, hein. On en parle avec les pénuries, la pollution. Bon, c'est l'écologie. Hein. Euh, L'eau. Ouais. Donc il y a, là, il y a des sujets importants. Ça va être à mon avis leurs euh, leur prochaines actions à ce sujet-là. Puis là, on va regarder. Alors. Je vais reprendre mon, mon Divine Actu. Donc finalement, le, le plus important, j'ai envie de dire, c'est au milieu, quoi. Question d'alimentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le sens bien. Hein. Alors pas tout de suite, hein. pas demain, hein. d'accord mais euh, dans les prochaines années, avant même, on va avoir un souci d'alimentation. On va avoir un souci certainement par rapport à l'eau. Bah donc, l'eau, l'alimentation, tout ce qu'on euh, a besoin pour vivre. Hein. Et puis, on va aller regarder du côté de tweet, tweet. Bon, là, ok, le sport, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai ça. On va regarder. Bien. Voilà. Après, je vais prendre d'autres cartes parce qu'il ne faut pas trop non plus en prendre. Alors, sur tweet, tweet, qu'est-ce qu'on a L'argent, requis. Comme je dis toujours. Hein. Ok, bon, ok, on va voir. Ici, mauvaise nouvelle. Oui, donc euh, ouais, donc effectivement, mauvaise nouvelle avec l'alimentation. Là, on a une femme blonde. Pollution et eau. Donc il y a une femme blonde qui a dû recevoir des instructions. Notamment en ce qui concerne la pollution et l'eau, donc les tous les trucs écologiques. Et sur le sport, qu'est-ce qu'on a La vitesse. Ouais. La vitesse. Donc, des choses qui accélèrent. OK. Euh, là, il y a les banques. Alors, qu'est-ce que les banques viennent faire avec les histoires de médias On va regarder, on va demander euh, au Dixit, cette fois, un bâtard bleu, Dixit, quand il veut nous dire un petit peu les secrets. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de nous mettre au point, c'est des mauvaises nouvelles au niveau, au niveau de l'alimentation. Faire très attention. Hein. J'arrête pas de vous dire euh, prévoyez, euh, prévoyez, prévoyez, prévoyez. Il n'y a pas que les réserves, parce que les réserves, ça dure un temps. L'autonomie alimentaire, les graines germées, euh, tout, tout, je ne sais pas moi, le fait de potager, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Il y a plein de vidéos sur mon site, dans ma communauté, mais là, il va falloir vraiment, vraiment. Faire attention à la nourriture parce que ça, c'est leur euh, leur cheval de Troie, hein, si je peux dire. Hein. C'est sûr, hein. c'est sûr, sûr. Bon, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger, hein. on ne peut pas vivre sans boire non plus. Donc là, la nourriture. Leur prochaine euh, stratégie, c'est la nourriture. La nourriture et l'eau. Et là, il y a une femme qui devrait intervenir... Euh, pour justement réglementer les questions de pollution et les questions d'eau. OK. Bon, on va, on va, on va les regarder. Alors là, par contre, je ne vois pas trop. Bon, tweet, tweet, je suis d'accord. Ou alors, ça se trouve, trouve celui-là, il n'est pas en relation avec celui-ci. Je ne sais pas, on va voir. Il euh, y en a un qui veut, qui doit être confiné, donc on doit empêcher de parler. Ici, il y en a quand même un. Alors, là, il y a les questions de l'au-delà. Attendez, excusez-moi, je ne vois pas ça, je... vous ne voyez pas les cartes. <rire> ça ne va pas aller, ça, voilà. Il y a l'au-delà. Qu'est-ce qu'il va faire là, l'au-delà Est-ce qu'il y en a un qui va aller vers l'au-delà Et il y en a un qui va se manger Alors là, vous savez, je suis en train de me demander... Euh... Je suis en train de me demander quoi Je suis en train de me demander s'il y a des choses qui ne concernent pas un brin qui risque d'être mis hors d'état de nuire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. L'envoyer vers l'au-delà. Est-ce que... Est-ce que... Je pense que c'est l'homme. Parce qu'il dérange, hein, il dérange beaucoup. Est-ce qu'il ne voudrait pas l'envoyer ailleurs Est-ce qu'il ne voudrait pas euh, qu'il se fasse manger, le Elon en question Parce qu'il dérange, hein, il dérange vraiment beaucoup. Bon, je ne parle pas de ces trucs de Neuralink et machin, Neuralink ou je sais pas quoi. Ouais, là, je suis d'accord que c'est très mauvais. Bon, mais je parle uniquement de ça, moi. Et je pense qu'il y a des moyens qui vont être mis en place, peut-être pour le faire taire, d'une façon ou d'une autre pour le manger. Parce que ce qu'il dit, ça dérange. Alors, évidemment, c'est pas les projets euh, qui vont être dit euh, de façon peut-être.. Euh, euh, comment dirais-je En toutes lettres, hein, ou de façon vraiment au vu de tous. Mais il y a peut-être des choses cachées à ce niveau-là. Ouais. Ouais, ouais, un accident, un hein, truc comme ça, un événement du. un truc du destin. Euh. Ouais, parce que lui, il a quand même tendance à affronter ces gens-là. Bon, donc on va dire, ils sont en train de réfléchir pour mettre hors d'état de nuire ce, celui-ci par rapport à l'oiseau bleu. Et on va dire, en règle générale, parce que je crois que c'est ça en fait, en règle générale, les réseaux qui euh, parlent, de choses cachées euh, et de choses qui dérangent, qui font remonter des vérités à la surface, euh, notamment, peut-être bien, d'ailleurs, à propos de ceux des petits-enfants. Donc, moi, j'ai envie de dire, leur but, c'est certainement, hein, on a vu la carte du confinement, empêcher les gens de s'exprimer via les petits réseaux qui font qu'ils cui mais pas que. Bon. Ok. Donc, il va falloir faire très attention. C'est amusant parce que ça, c'était ressorti aussi très souvent. J'avais dit qu'il il allait falloir de faire attention entre nous, euh, qu'il y aurait sans doute des nouvelles chaînes aussi alternatives. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, il y a pas mal de, de chaînes qui ont demandé des financements privés euh, de façon à garantir leur indépendance et à pouvoir fonctionner euh, sans, justement, sans omerta, sans, sans, sans sursens. Bon, vous mettez dans l'autre sens vous avez dit ça en astrologie, il me semble. Ou alors en. Non, ce n'était pas en astrologie, c'était bien en voyance. Ah, ben j'ai tendance à confondre les deux. Ouais, qu'est-ce que vous voulez Souvent, je vois les mêmes choses. Bon. Donc là, attention à la liberté d'expression, mais nous, de toute façon, on aura des solutions. Mais ils veulent nous limiter. Alors ça, c'est un, une des premières choses. Alors là, on va aller creuser du côté de l'alimentation, où il y a une mauvaise nouvelle. D'accord. Il y a le diable qui est derrière tout ça. Oh, il est horrible ce diable, d'ailleurs. Pardon. Alors là, il y a un lion, il y a des nouvelles, des nouvelles qui vont être communiquées, ouais. Ok, je vois pourquoi il y a un lion. Donc il y a quelqu'un qui a des pouvoirs, ou des gens qui ont un pouvoir, qui vont nous faire une, des communications par rapport à la nourriture, certainement. Alors là... Hum, je vois les insectes, je suis marrant, j'ai pensé tout de suite aux insectes, moi j'espère que non. Non, non, on va revenir quand même sur la carte. Une mauvaise nouvelle concernant la nourriture euh, qui est un fardeau. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a trop, trop de gaspillage. Ok. Donc, on gaspille, on est des gaspilleurs. Ça doit être ça. Hein. Et alors, ouais, donc on va avoir des communications en ce sens. Ouais, ouais. Et quoi d'autre Alors, on va évidemment nous cacher des choses. Et on va, il va y avoir une campagne extrêmement ciblée. Par rapport à l'alimentation. La, donc, il va falloir s'attendre dans les prochains mois à des directives, j'ai envie de dire, je remélange, je remélange mon d'excite, par rapport à la nourriture. On va sans doute nous annoncer des mauvaises nouvelles à ce niveau-là. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous dire d'autre Ah, ça, c'est amusant, j'ai encore jamais sorti ça. Alors, il y a un petit bout de jardin, on fait pousser des, de la paperasse. Alors là, Ok. Il va y avoir, à mon sens, des directives par rapport à ce qu'on peut faire pousser dans le jardin. Voilà, ça vient de me venir. Ok Donc, ils vont vouloir nous limiter au niveau de nos cultures. Bien. Il déjà une chose qui vient de me venir à l'esprit. Le problème, c'est qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris qu'ils risquent d'être mangés par la baleine. Et ils continuent de dormir. Bon Ouais, bah, tant que les gens dormiront, de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront. Bon, vous avez compris pour l'alimentation. Hein, ils vont essayer de nous empêcher de faire nos propres cultures. Ok Voilà, parce qu'ils ont bien compris qu'on avait la ressource. Hein. Ouais, donc, euh, éventuellement, penser à faire des choses à l'intérieur. Euh, bon, J'en sais rien, enfin bon, on a des solutions. Alors, ici, par rapport à une femme mature, alors, ça peut très bien être la, la bornette, comme ça peut être la Ursula, enfin, aussi longtemps qu'elle n'est pas en prison, n'est-ce pas <rire> Excusez-moi, il faut que je rigole, parce que celle-là, plus le temps qu'on attend que euh, qu'elle soit à l'ombre, mais il est possible qu'elle soit sacrifiée dans l'histoire, vous savez, un pion de plus, un pion de moins. Si elle est mise en d'état de nuire, bah, il y en aura quelqu'un d'autre qui prendra la place, c'est tout. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui attend la place, vous savez de qui je parle. Bon, alors ça peut très bien être la bornette. En tout cas, il y a une femme blonde qui va s'occuper des questions de pollution et d'eau. Ou alors c'est la ministre de la Transition, machin, hein, je sais pas, enfin bref. Et alors, ouais ouais, il va y avoir des gros trucs encore, prise de tête, euh, calculs mathématiques, et que je te prouve que c'est mauvais pour la planète. Euh, voilà. Vous voyez, des scientifiques euh, qui vont arriver avec leur théorie fumeuse euh, pour nous dire qu'il faut réduire notre indice 1, euh, hein, machin, euh, etc., etc. Bon. Donc, ils vont nous mettre encore la pression. Et, Ah, hein, il peut y avoir des restrictions au niveau des... Des voyages aussi. Hein. Ça sent le passe-machin, euh, ça. Le passe-K. Vous savez Le passe qui fait K et qui fait re et qui fait bonne. Hein On va devoir parler comme ça, ça devient ridicule. Enfin bref. Il y a un truc là, sans projet. Hein. C'est bien par rapport à la pollution, je vous rappelle. Hein. Bon. Donc, des grosses théories fumeuses, scientifiques, pseudo-scientifiques, qui vont bien nous prendre le chou par rapport à la pollution... Pour nous empêcher de nous déplacer ou de voyager, euh, voilà. Bon, ou alors des vignettes. Enfin, que sais-je Enfin, bon. il y a un truc comme ça. Alors, par rapport à l'eau, qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé Alors là, justement, il y a un vase qui est cassé. Bon, bon, bah ça, euh, ça veut dire que attention à l'eau. On peut avoir effectivement des problèmes d'eau, mais ce serait encore une fois euh, voulu. C'est-à-dire que ce ne serait pas des accidents tels, que, tels, que, tels quels. Ce serait plutôt, encore une fois, voulu. Oui, mais c'est toujours pareil, hein, affrontement entre le bien et le mal. Hein. Au niveau de l'eau, il y a vraiment un combat qui est en train de se faire. Hein. On essaie de nous protéger là-haut par rapport à l'eau, parce qu'ils savent très bien que sans eau, on ne peut pas vivre. Mais il n'est pas exclu qu'on ait vraiment des problèmes. L'eau, c'est vraiment, vraiment un souci. Hein. Ouais. Pensez-y. Hein. Voilà, ça voilà. Ça, c'est vraiment ceux qui sont derrière tout ça, hein. Euh, les faux des vous avez compris. Hein. Comme dit Chris Sinclair, euh, les dats euh, qui n'ont pas de veau. <rire> je, trouve, je trouve génial, moi, au niveau de ces. <rire> de ces, euh, de ces jeux de mots, elle est, elle est vraiment très très très douée. Enfin bref. Bon, ben bah, ce sont eux. Hein, quand je vous parle du suppôt de Satan, euh, voilà. Ils vont nous faire un truc par rapport à l'eau. OK? Alors je ne vous dis pas demain, hein. on est toujours pareil, hein. mais c'est en projet. C'est en projet. Ouais, ouais, ils vont trouver des grandes idées encore. Alors là, il y a aussi les questions des enfants qui ressortent. C'est amusant ça, par contre, au niveau de l'eau. Attention à la pollution de l'eau par rapport aux enfants. Parce que les enfants aussi, ils hein, sont concernés dans l'histoire. Et c'est bien, voilà, tous les, toutes les, les suppôts, les faux de veau, qui sont bien marionnettés, bien, bien il me fait penser à Klaus, celui-là. Alors, sans la barbe. Mais je ne sais pas. Il fait penser à ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose sur l'eau Un indice de la façon dont ils vont faire leur, leur truc. Bon, C'est en train d'être dessiné. Il y a bien un projet là qui se dessine par rapport à l'eau. En plus, il y a les poissons. Hein. Vous avez remarqué, il y a les petits poissons sur la carte. C'est difficile à voir. Je vous montre. Attendez. Hop des petits poissons là voilà donc on est bien dans le thème de l'eau il y a des choses qui sont en train d'être dessinées. mais d'un autre côté ça veut dire aussi que on peut avoir une petite aide angélique par rapport à l'eau parce que encore une fois euh, on peut trouver des solutions pour la nourriture mais pour l'eau c'est plus difficile donc c'est pour ça que j'ai cette carte là en dessous c'est que là haut ils sont pas trop d'accord avec euh, ce que les faux dévots veulent faire hein. Donc, euh, ça, ça leur met aussi des bâtons dans les roues. N'empêche que, c'est ton projet. OK Bon, alors, comment est-ce qu'ils vont faire pour euh, nous enquiner avec l'eau Alors, là, il y a quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est celui-là. On va regarder. Ça, c'est l'oligarchie. Là, alors, mais celui-là, il n'est pas mauvais, normalement. Attendez, qui c'est celui-là Ouais, tu as encore les questions d'eau, d'ailleurs. Ça, c'est l'oligarchie, d'accord Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui nous tourne le dos, donc qui est, qui est caché, qui ne veut pas se montrer son visage, euh, qui va éventuellement nous donner la possibilité d'avoir de l'eau, encore et toujours. Bon, Donc quelque part, il y a vraiment une petite protection par rapport à l'eau. Peut-être qu'il y aura davantage de pluie, par exemple, hein, ce qui nous permettra de, de récolter l'eau, de la filtrer, parce qu'il faut la filtrer quand même. Ok, donc pour l'eau, à mon avis, ils, ont, ils arriveront peut-être pas complètement à ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on a quand même un danger sur l'eau? Ouais. Alors là, en fait, on nous dit aussi d'aller vers euh, la nature hein, pour aller source. Je ne vois pas ce qu'ils veulent comment est-ce qu'ils vont faire. Ça va être mondial. Bon, pour l'instant, je vois pas trop comment est-ce qu'ils vont nous embêter au niveau de l'eau, parce qu'il y a vraiment une, une, une opposition là-haut qui veut pas qu'on touche à l'eau. Ok Et ça, ça vient les embêter. Parce que l'eau, on arrive quand même toujours à en trouver plus ou moins. Simplement, il faut la filtrer. Ouais, ouais. vous voyez, ils sont bien, ils sont bien derrière ça. Bon. Donc l'eau, le problème d'eau n'est pas évident. On a encore un peu de temps, à mon avis. Ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, on est question de la pollution. J'avais déjà. En fait, j'avais déjà dit. Hein. Bon, là, c'est vraiment les nouvelles technologies. Euh, qui sera la piraterie. Hein. Encore un truc. Euh, je suis en train de réfléchir. Ouais. La pollution des... Ah, c'est pensé aussi aux trucs qu'on envoie dans l'air. Vous savez, les fusées qu'on envoie. Enfin, comment dire. Ouais, il y, y a la technologie qu'on envoie dans l'air pour provoquer euh, ces trucs-là. Vous voyez la carte, il y a des traînées blanches. Voilà. Donc, ils vont continuer avec ça. Hein. Et c'est vraiment euh, mauvais. Piraterie, traîtrise. Donc, Attention. Bah oui, puisqu'ils veulent polluer la terre et nous empêcher de faire nos cultures, c'est logique. Donc, l'eau, l'alimentation, la pollution, les restrictions et euh, le. On appelle ça euh, Les réseaux. Bien. On va regarder un petit peu au niveau du sport. Qu'est-ce qui se passe Il y a des difficultés au niveau du sport. Ouais, pour l'instant, je ne vois pas. Ils vont encore, ok, ils vont essayer de, de faire de la fausse com, des fausses explications par rapport aux problèmes que l'on voit dans le, dans le monde du sport. Parce qu'il y a des choses qui s'accélèrent. En plus, justement, quand on s'accélère, quand on court, donc vitesse, eh bien, c'est plutôt là où on a des difficultés au niveau du sport, on a notamment au niveau du cœur. Bon. Ils vont nous faire toute une représentation à ce niveau-là. Donc, ils vont nous faire, ils vont nous trouver euh, des, des explications fumeuses, quoi. Parce que là, il y a leur truc, euh, il est difficile euh, d'expliquer pourquoi il y a tellement de gens qui ont des problèmes au niveau de la santé. Bon, là, il y a la dictature, là. Aïe, aïe, aïe. Et quoi d'autre Projet de dictature. Bon, là, il y a autre chose, les de, amis qui sortent. Hein. Ah, j'ai un chat qui miaule. Attendez deux secondes. Oui, c'est ma minette qui miaule à la porte. Bon, alors, espérons qu'elle va être sage. Alors là, le jeu me raconte. Me, me raconte. Le, le jeu me dit simplement qu'il va y avoir aussi, euh, avec le nez hein, comme Napoléon, donc la dictature, euh, de la peur, dictature annoncée avec une peur, et c'est bien en projet. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, mais ça va susciter quand même pas mal de colère. Ah, on va laisser le jeu s'exprimer parce qu'il y en a certains qui vont voir venir le projet se mettre en place et ça va ça va vraiment passer par le cirque des fonctionnaires donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont commencer à mettre en place je, je vous ai dit le mot, hein, la dict macha comme Napoléon, la dicta Voilà. ça va susciter de la colère d'une certaine partie de la population qui va se rendre compte de ce qu'on lui est en train de faire mais il y a les fonctionnaires qui vont le faire. Ça va être mis au point de, de façon, euh, avec des textes, quoi. Attention, le temps nous est compté, là. Le coucou, c'est aussi une surprise, mais c'est aussi des questions de temps. Ouais. On va encore, euh, vous voyez, on faisait les gretelles, on va encore nous faire euh, des fausses promesses. Hein, regardez ça a l'air d'être sympa, quand même, une ville avec du chocolat, des gâteaux, des cerises. Et puis, en fait, on sait que derrière, il y a un piège. Ben, c'est ça. Bon. OK. Alors, combien de temps est-ce qu'on a On va essayer de voir, si on peut avoir euh, une petite idée. Attendez, je reprends mes cartes. On va prendre les cartes postales pour avoir une idée au niveau du temps. Quand est-ce qu'ils ve veulent nous mettre en place Tout ce que je viens d'évoquer, hein, vous avez vu, c'est très basique. Hein, alimentation, pollution, eau, c'est... Et communication Donc c'est très basique hein. C'est vraiment notre quotidien euh, Qui est impacté hein. hum. Hum. Ok. Alors combien de temps Il y a les valises Ah il y a les enfants C'est marrant ça ressort et Alors là il m'a pas donné le temps hein. Par contre il m'a dit que vous voyez, il, re, il me reparle Des, des valises donc ça, c'est les transports, c'est les voyages, donc euh, les trucs de carburant. Les enfants qui sont vraiment, vraiment menacés. Moi, les parents, il euh, faut vraiment qu'ils protègent leurs gamins, Et le fait que là, il va y avoir des gens qui vont commencer à crier. Par contre, le temps... Ouais, je ne sais pas si je vais arriver à l'avoir. Bon, on sait qu'ils ont un agenda, ceci dit, hein, d'accord Bon, moi, les questions de nourriture au niveau astrologique, je vois plus ça. Euh, à partir de 2024, euh, il va y avoir déjà des problèmes... Ouais, ça va arriver assez vite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a autre chose encore Ouais, voyez, ouvre, ouvrons l'œil. Et le bon, hein. c'est vraiment ça. Hein. Donc, ce que je vous ai dit, c'est confirmé ici. Hein. Il faut ouvrir l'œil. On va regarder au niveau des voyages si on peut avoir autre chose encore. Alors, là, il y a une méduse. Oui, bah ils vont nous mettre encore un truc, ils vont nous balancer encore un truc dans la figure pour nous en pour nous confiner, mais je vois pas cette année moi, ce serait plus en 2025. Mais bon, on est dans leur agenda quoi, donc hein, vous voyez une méduse, un truc qui pique, qui fait mal, qui est caché, qui remonte à la surface, ouais. OK, vous êtes prévenus, on est prévenu. 2025, attention. Au niveau des enfants, alors là, on se salit les mains au niveau des enfants. Mais il y a de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire Donc, ils veulent salir les enfants. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. D'ailleurs, la petite fille, elle a aussi des, des choses sur le visage. Bon, elle est, elle est plutôt contente parce qu'elle a dû s'amuser avec la peinture. Mais là, moi, je vois autre chose. Là, on veut salir les enfants. Ça, c'est les racines, c'est la famille. Donc, ils veulent toucher à la famille. D'accord ils veulent aussi empêcher les enfants de s'épanouir. Hein, parce que vous voyez bien que l'arbre, il a grandi, il a, il a des branches magnifiques. Donc là, attention aux enfants. Ils veulent salir les enfants. Et si je parle vraiment des tout-petits. Et vous voyez, c'est vraiment dans leur plan. Oui. Bon, ça, on le sait. Euh, alors, comment est-ce qu'ils veulent faire ouais, Je n'ai pas sorti la carte du haut, que j'aurais pu. Hein. C'est tout ça, en fait. Hein. Alors, comment est-ce qu'ils veulent faire euh, Ça, c'est des trucs de... Occultant. Hein. Ok. Quoi d'autre? Encore les yeux. Alors, par rapport au ce que, à ce que ce que les enfants pourraient regarder aussi, faire attention à ce que les enfants pourraient regarder. Il y a des choses qui peuvent les choquer ou les impressionner. Donc, mettre les enfants à l'abri par rapport à ce qu'ils peuvent voir. Parce que j'ai une fois les yeux ici, une fois les yeux là, avec des choses, vous savez, assez occultes, assez sata, ni et que. Euh, les gosses, ils tombent maintenant sur des trucs horribles, hein. internet, tac, tac, tac, ça va vite, hein. et ça peut vraiment choquer les enfants. Ouais, donc euh, il peut y avoir aussi éventuellement des choses, euh, j'ai failli dire, subliminales, vous savez, des trucs un peu, euh... vous savez, comme dans les séries Netflix, par exemple ça fait penser à ça. Hein. Bon, ça a l'air innocent comme ça, ou Walt Disney, ou que sais-je. Et puis derrière, euh, quand on analyse un petit peu, eh bien, il y a des choses qui sont très mauvaises, très perverses. Et qui peuvent atteindre l'innocence, ou corrompre l'innocence des enfants. Ce qui me vient en tête, moi, c'est les questions de corruption et de perversion. Voilà. Bon. OK. Donc, j'en ai déjà pas mal dit. Hein. Donc, on voit un petit peu... Euh Veulent faire, on va demander si dans l'immédiat euh, on est déjà en danger. On va demander rapidement. Je reprends le divin actu là tout de suite. Dans l'immédiat, à quoi il faut faire attention? Ok, le danger immédiat parce que pour le reste, à mon avis, ça va ça va mettre un petit peu de temps. Donc on est prévenu et donc on a le temps de se préparer. Mais là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'ils qu qu vont mettre en place rapidement? Ça, j'ai demandé. Qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu qu vont nous mettre en place rapidement pour nous embêter Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place rapidement pour nous embêter J'ai quoi, ça J'ai des trucs d'élection et du poison. Ah oui, d'accord. Ah bah, carrément. Bon, ok. Donc, plutôt ça. Donc, nous empoisonner. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, par contre ça ne dit rien les cartes en dessous nous empoisonner Ouais, mais comment est-ce que c'est encore l'alimentation ou euh, quel est le danger immédiat pour nous qu'est ce qu'il y a à faire là euh, le chasseur là le temps la patience oui oui mais c'est pas le danger immédiat ça c'est quoi pour nous le danger immédiat les briques oui, ça, je sais que c'est un danger, ça, c'est sûr. L'OTAN. Ah ouais, c'est drôle. Bon, là, il me dit un petit peu tout ce qui va arriver, mais ce n'est pas ce que je voulais savoir. Hein? Ça, c'est le fils de Joe. Hein? Vous dites en anglais chasseur, vous allez trouver son nom. Bon, il me dit simplement qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir. Patience. Les BRICS c'est un vrai danger. C'est eux qui vont manger l'Europe, à mon avis et l'OTAN, bah, on n'a plus besoin d'en parler. Bon, on va prendre un autre jeu. Ce n'est pas ça que je voulais savoir, moi. À quoi il faut qu'on fasse attention, euh, là, dans l'immédiat le, dans le danger immédiat euh, sur 2023, on va demander, d'accord Quoi qu Il faut, faut qu'on fasse attention. Quel est le danger immédiat sur 2023 Oups. Alors, la liberté. Oui, bah ça, euh, Ok. Notre liberté, ok. Alors, quoi d'autre On va la laisser. Quel niveau Je ne regarde pas la coupe, si Non, je ne regarde pas la coupe. Alors, dans les médias, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place sur 2023 Là, il y a encore quelqu'un qui dort. Ouais. Donc pour l'instant, ça ne dit pas à quoi il faut qu'on fasse attention. Alors, le couronnement de quelque chose qui s'accélère. Ouais, c'est Il y a des choses qu'on n'arrivera plus à obtenir. Ça fait deux fois hein, que je vois les histoires de, de pouvoir, de couronnement de quelque chose et de quelque chose qui est plus grand que nous le couronnement de quoi Et par rapport à quelque chose que l'on ne peut pas atteindre. Oui, mais quoi Vous savez, ça fait penser au chat qui a bien mangé, là. Hein, il est repu. Il est tellement content, d'ailleurs, que les petites souris, elles s'amusent. Bon, moi, ça fait penser à la bonne nourriture. L'abondance. C'est la carte de l'abondance. Bon. Donc, dans un premier temps, ce qui n'est menacé, c'est notre abondance et notre liberté. D'accord. Donc, c'est plutôt là-dessus... Ensuite, la liberté, euh, quelque chose qui arrive rapidement, c'est le couronnement de quelque chose. Et ça, c'est une menace. Une menace qui va être couronnée, qui s'accélère. Quelque chose qu'on n'arrivera plus à atteindre. Alors, c'est quoi ah, bon, Ça, on est d'accord. Il y a l'Europe, là. OK. On n'arrivera plus à atteindre quelque chose où ce sera très, très difficile. Oui, mais quoi Alors, il y a des mesures qui vont être mises en place. Ça va être du n'importe quoi. La protection des enfants. Je ne sais pas dans quoi on va être, être enquiquiné là. Mais il me dit qu'il y a quelque chose qui va être cassé. Quelque chose qui est cassé. Non, mais c'est la nourriture. Hein. C'est bien la nourriture, hein. la pollution dans, la, dans, dans les assiettes. C'est ça dans les médias, d'où le poison. C'est ça dans les médias auxquels il faut qu'on fasse vraiment, vraiment attention. C'est-à-dire que tout ce qu'on va manger risque d'être pollué, toxique. Et ça fait quand même penser à la mer, hein, parce que j'ai un dauphin. Donc le poisson, par exemple. Attends, moi qui mange du poisson, ben, je crois que je vais, me... je vais arrêter. Hein. Donc, c'est plutôt ça, d'où le tout qui est cassé. Effectivement. Alors, les directives, n'importe comment. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y avoir aussi des réglementations. On dépit du bon sens. Ah ouais, ok. Et des choses auxquelles on n'arrivera plus à, avoir, à obtenir, des choses que l'on n'arrivera plus à obtenir. C'est euh, des choses... Alors, la liberté, oui, de toute façon. Mais c'est aussi, pour moi, l'abondance qu'on avait avant. fait deux fois que j'ai qu cette carte-là. On essaie d'atteindre des choses et c'est très difficile. Donc, c'est aussi une question de pouvoir d'achat, à mon avis. Il y a un niveau qu'on ne retrouvera plus. Qui est en relation, d'ailleurs, avec notre liberté. Hein, vous voyez Les oiseaux, ça vole. C'est la liberté. Donc, une liberté qu'on ne retrouvera plus. Des choses que l'on n'obtiendra plus. Des choses qui sont cassées, d'ailleurs. Et attention à la pollution dans nos assiettes. Bon, protégeons les enfants aussi, comme d'habitude. Il hein. faut faire attention à l'alimentation des petits, parce que ça peut aussi rendre les enfants malades de la mauvaise nourriture. Bon, voilà dans l'immédiat. Voilà, bah, je vais aller regarder maintenant euh, les vidéos de, des deux personnes que j'ai évoquées. Hein, Divine Essence, évidemment. Que je, je recommande d'ailleurs son, son jeu Divine Actu. Et puis, euh, Médiumnité Angélique, que j'aime beaucoup aussi. Et puis, ben, les autres personnes que j'aime bien, vous les connaissez déjà, Morgane, Wendy, tout ça, Chris Sinclair, Isabelle de guidance de Nuit. On est tous et toutes là, je... bon, il y a les hommes aussi, mais après la liste va être trop longue. On est tous et toutes là pour pour vous donner des conseils, pour vous préparer, pour nous préparer. Et puis, pour trouver des solutions ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.